Bonjour à toi chers spectateurs, Pony de Gina Gamo et Riley caméra d'or du dernier festival de Cannes, et eh bien c'est un film que j'attendais énormément. Bon Déjà parce que c'est la première réalisation ou co-réalisation de Riley Cuth, qui est une actrice qui je trouve est particulièrement talentueuse, mais trop peu présente. La réponse est donc qu'elle a décidé de devenir metteur en scène pour un premier long métrage qui semblait très politique, puisqu'il s'attarde sur des communautés amérindiennes qui sont malheureusement très ostracisés euh, dans les <rire> états américains. Et le film avait l'air de vouloir vraiment nous montrer le quotidien de ces gens-là, ce qui est un sujet qui me touche personnellement, que je trouve très intéressant, surtout au cinéma. J'ai toujours ce souvenir de Chloé Zao, qui a également choisi de traiter la communauté amérindienne au travers de son cinéma ou au travers de son début de cinéma. Donc du coup, j'avais très envie de voir ce que War Pony allait donner. Le résumé pour faire simple, Bill est un jeune homme dont la seconde femme est en prison et la première ne semble plus vouloir lui parler. Dusty est un jeune enfant vivant seul avec son père qui est dealer. Les deux vont avoir un sacré parcours de vie à quelques rues l'un de l'autre. Comme toutes les premières réalisations, il y a des maladresses. Le film est lent, le film est parfois un petit peu cliché, parfois un peu facile aussi dans sa manière d'amener les acheminements de personnages et les retournements de situation, mais... La représentation qui est faite des communautés amérindiennes, ou en tout cas des deux communautés qui sont représentées au travers du film, et le geste cinématographique qui en découle dans sa crédibilité et son intensité la plus pure, fait que je trouve le long métrage de Gamel et particulièrement intéressant. Il est, comme je l'évoquais au début, pas dénué de défauts, mais ces défauts sont à incomber au fait qu'il s'agit d'une première réalisation. Donc dans les premières réalisations, il y a toujours des petits moments d'hésitation, il y a toujours des petits moments d'hasardement, de « on ne sait pas ce qu'on fait, on va tenter de le mettre en scène de cette manière-là ». Le film a tendance à céder à des montages clippés, notamment au milieu du long-métrage, qui sont assez classiques et assez sommaires, mais pour autant, qui arrivent quand même à nous toucher et à nous transporter. C'est un petit moment de douceur au milieu d'un film qui est tout de même assez lourd, je trouve, en termes de thématiques. On parle de l'abandon d'un enfant, on parle d'un père qui n'arrive pas à conjuguer vie professionnelle et vie privée. On parle d'amour, on parle de désaveu, on parle de cœur brisé, on parle de beaucoup de choses qui sont très terre à terre mais également très tristes. Et cet équilibre finalement qui donne lieu à un long métrage qui je trouve est très intéressant, qui mérite la caméra d'or parce que réellement par le geste qui en découle, il y a une représentation d'une communauté aux états unis qui n'est pas assez souvent mise en avant. Donc rien que pour ça, le film tout de même vaut le coup d'œil malgré ses maladresses. Les films traitant de l'Amérique profonde, l'Amérique que l'on ne voit plus si souvent que cela à l'écran, est un cinéma particulier, assez novateur par de nombreux aspects, et profondément ancré dans cette idée de peindre la réalité des conditions de la vie de ses habitants avec le plus de logique et de radicalité possible. Gina Gamel et Riley Coof nous offrent une première réalisation bien construite, parfaitement exécutée d'un point de vue formel, qui sonne comme un poil trop classique dans sa logique de composition des personnages, dans la manière de construire leur parcours, mais qui reste particulièrement juste dans la manière avec laquelle l'ensemble du récit et la mise en scène se construisent. En termes d'écriture, le scénario est coécrit par Franklin Subob, euh, Bill Rady, ainsi que Gina Gamel et Riley Koof. Ils y sont mis à quatre parce que je pense qu'il y a une envie au-delà de vouloir représenter, comme je l'ai évoqué au début, cette communauté. Il y a une envie d'être crédible en fait dans la représentation de cette communauté. Et Dieu sait que parfois, c'est un peu compliqué. Mais encore une fois, je cite Chloé Zao parce que c'est l'exemple pour moi qui lit ce long-métrage avec toute une envie de la part du cinéma américain, ou en tout cas du cinéma indépendant américain, de vouloir représenter des communautés qui sont pas assez montrées au cinéma. Il y a cette envie de crédibilité, d'intensité, qui est ici présente par le biais du parcours des deux personnages principaux. Je trouve que Bill et cet enfant sont des personnages très attachants, mais également des personnages qui sont terriblement crédibles. Il y a une vraie envie de vouloir nous attacher à leur parcours de vie, mais de ne jamais oublier que ce parcours de vie se doit d'être réaliste. Il se doit d'avoir des petits instants où on va se dire « Merde, est-ce que c'est un film ou est-ce que c'est un documentaire ?» Et c'est, je trouve, là-dedans que le scénario trouve de la crédibilité, que ces quatre paires de mains ont une intelligence et ont l'envie de vouloir nous emmener dans des directions où justement on va se dire « Ce film tient la route, ce film est intense, ce film est juste, mais ce film est également un petit peu long. » Ce scénario, même s'il est crédible, a tendance à vouloir laisser tellement d'espace finalement à la logique dramatique qui se doit d'être présente, que peut-être il y a des moments d'hazardement ou des moments de flottement ou des ré petites répétitions, des petits éléments en fait qui vont faire que le spectateur va voir les ficelles en fait de l'écriture. C'est mon seul gros point noir en fait à cette manière d'acheminer la dramaturgie parce que sinon je trouve qu'au niveau des personnages, au niveau des situations, au niveau du contexte, au niveau des thématiques, on est sur un scénario terriblement intense et palpitant qui réussit à nous embarquer dans les méandres d'une communauté qui encore aujourd'hui n'est pas assez montrée aux états unis et semble être juste une toile de fond que parfois on va évoquer mais qui jamais va être mise en avant. Bob, Reddy, Gamel et Coof se plongent dans les méandres d'une pauvreté qui ravage une grande partie de l'Amérique profonde pour une écriture cherchant à montrer les priorités de vie de ses personnages, l'idée de se sortir d'une forme de misère mais également de construire un foyer et un abri. L'ensemble sonne comme une plongée profonde dans la psyché de ses héros mais également comme une réflexion autour de la classe sociale, des différences malheureusement existantes, encore aujourd'hui au sein d'un pays qui prône un rêve, que très peu de gens parviennent simplement à toucher du bout du doigt, et qui ici est représenté par le parcours d'un jeune et d'un enfant en pleine compréhension du monde. En termes de mise en scène, Gina Gamel et Riley Koof proposent une mise en scène qui je trouve est, est très sobre. Le film ne va pas user beaucoup d'effets de scénographie ou beaucoup d'éléments finalement, on va dire, de cinéma classique. L'objectif, encore une fois, c'est de crédibiliser le récit. Donc crédibiliser le récit, c'est éviter de faire trop de plans ou trop de raccords ou trop d'enchaînements qui vont donner la sensation qu'on est en train de voir un long métrage. Et personnellement, c'est encore une fois ça qui me subjugue devant ce film, c'est que on l'évoquera, il y a des problèmes de rythme, également dans la mise en scène, il y a des problèmes notamment au niveau du montage qui est peut-être un petit peu trop lent, il y a des problèmes au niveau de l'enchaînement de certaines scènes qui font un peu trop balance entre les deux récits, je trouve que le récit entre Bill et cet enfant n'est pas toujours bien équilibré et on a souvent tendance à vouloir trop s'attarder sur l'un et du coup on oublie l'autre et quand on rejoint l'autre on a l'impression de plus réussir à raccorder finalement toutes les ficelles dans la dramaturgie. C'est peut-être le seul gros défaut finalement du montage mais il a un vrai impact sur l'immersion du spectateur mais derrière c'est terriblement juste. J'étais complètement happé par le long métrage. J'étais avec ses protagonistes, j'avais envie de voir jusqu'où leur parcours de vie allait aller, jusqu'où ils allaient se débrouiller finalement pour se sortir d'une merde qui a l'air d'être abyssale tellement ils n'arrivent pas à avoir la tête hors de l'eau une seule seconde. Et c'est ça en fait qui me fait dire que Gamel et Kouf, elles ont réussi à construire un film qui au-delà de sa justesse, au-delà de sa crédibilité, arrive à être prenant, arrive à être intense et arrive à être touchant. Kof et Gammel emmènent donc une réalisation sensible et qui possède ce recul dramatique pour ne jamais trop en faire visuellement, ne jamais amener trop d'esthétique, trop de cinéma finalement, dans une démarche narrative et graphique, cherchant surtout à montrer la logique de ces ghettos amérindiens. Au fond, bien au-delà de ce sous-texte très politique et de cette intensité dramatique qui se développe par l'hyper-réalisme de la mise en scène, ce qui fascine surtout les deux réalisatrices, c'est la puissance de ce lieu, l'intensité du parcours de ces deux jeunes hommes pour une œuvre qui sonne tout autant comme militante que simplement humaniste. Avant tout. En termes de casting, bah, tous les acteurs sont des non-acteurs. C'est leur premier rôle au cinéma quasiment pour la grande majorité. C'est assez saisissant mais ils sont vraiment allés chercher du coup des acteurs qui crédibilisent le récit. Il n'y a pas de grosse tête d'affiche, il n'y a pas d'acteur qui ressort du lot. Tous ils ont une espèce d'osmose et d'homogénéité qui les rend tous terriblement attachants et terriblement justes à l'écran. Euh, Je pense forcément à Steven Yellow, euh, Ace qui est vraiment bon, euh, on peut citer également euh, Wilma Coloff, Jane Nestet, Wazose euh, euh, Garcia, euh, on a également Wakinia Long Black Cat, Bon, c'est le souci aussi mais les trois quarts des acteurs étant des amérindiens ils ont des doubles noms, euh, Macario Long Black Cat également, on a Ladainian Crazy Thunder, enfin tous les acteurs sont hallucinants mais forcément vous vous en doutez, je retiens surtout les deux principaux, cet enfant et Bill, qui sont vraiment excellents, qui sont vraiment intenses, qui sont vraiment justes et qui emportent la crédibilité du film encore plus loin. Stanley Good Voice Elk et Jojo Batheist Whiting sont absolument fous dans les rôles de Dusty et Bill, les deux jeunes acteurs délivrant des prestations sensibles, justes, terre à terre et d'une grande justesse émotionnelle. Au bout du compte, War Pony, c'est une caméra d'or très intéressante. La caméra d'or, comme j'arrête pas de le répéter, c'est un bon moyen de découvrir des auteurs en devenir. Ici, c'est exactement le cas. C'est un œil nouveau sur le cinéma américain et sur les communautés un petit peu en arrière-plan de ce cinéma. C'est une belle manière de regarder les communautés amérindiennes. C'est un beau geste cinématographique. C'est délicat. C'est bourré de défauts, bourré de lenteurs, bourré de maladresse d'écriture et de mise en scène. Mais ça reste un film très intense, très crédible et très émouvant. Donc War de Jimmy de et Riley Coof. si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment un très joli moment de cinéma. A plus